Bonjour Madine Taïwan. Salut Madine. Ça, ce sont les œuvres récentes. Et dehors, c'est les œuvres qui ont été vendues il y a très longtemps il y a plus de 10 ans aux collectionneurs. Ici, on voit la vente d'œuvres à Strasbourg, à la foire de Strasbourg. Et si vous voulez aller à la galerie de Tosco, allez ici. Je vais pousser le siège, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas voir le téléport. Je vais pousser le siège. Toc, ouais. Salut Silas, Hello. et Chris, et, et Dolphine. Salut Dolphine. si on va donc sur le ici, on charge le, Donc voilà, là c'est les, les œuvres sur, donc ça c'est sur OpenSea Regarde, on a fait la rétrospective des ventes avant la blockchain c'est à dire, là il y a des œuvres qui sont sur la blockchain, mais il y a aussi des articles de 2007 qui, avant qu'on puisse authentifier les œuvres virtuelles je vendais des œuvres virtuelles, mais avec des certificats d'authenticité. Je reconnais sans voir le nom. C'est Kira et Gab. Voilà, je les reconnais. Perdu. Ah. Vous ne vendez pas les objets euh, Vous ne vendez pas du tout les objets Les personnes qui achètent n'ont pas du tout l'objet 3D Non, il n'y a pas d'objet. C'est le principe du NFT, c'est que ça permet d'authentifier ce qui n'est pas concret euh, qu ce qui, a, ce qui est unique, c'est que ça faisait des années, déjà en 2007, moi je me souviens, on se demandait comment on allait authentifier les œuvres virtuelles qu'on vendait. Et le seul moyen, c'était de donner une petite toile et de donner un certificat et de promettre aux collectionneurs de les garder. Par exemple, les œuvres qui sont dehors, là-bas, les poupées, elles ont toutes été vendues, sauf une, à des collectionneurs pour 10 euros chacune. Et il y a leur nom dessus. La, la vente la plus chère, c'était à la foire de Strasbourg, j'avais vendu 1200 euros une œuvre virtuelle, mais en réalité la personne partait avec une petite toile pour authentifier l'œuvre, une toile qui représentait l'œuvre qui a vendu. Alors voilà Tosco, et là c'est le spécialiste Tosco, c'est lui qui mmh. depuis le début m'a conseillé dans la, pour les blockchains. Il a une galerie oui. d'ailleurs sur Decentraland, qui est le, le monde virtuel où on entre avec son portefeuille de crypto-monnaie une, euh, une plateforme dans le ciel. Donc vous pouvez monter ici dans le ciel. Pour voir sa galerie, voilà, vous pouvez aller ici à Chicart qui est dans le ciel au-dessus du, au-dessus d'ici. Voilà. Vous pouvez cliquer bien, là fait. sur le téléporte, sur le téléporte qui est en bas pour vous téléporter. Oui, voilà. Alors peut-être on va monter tous ensemble là-haut dans la galerie comme ça, Tosco, Tosco Galerie. Toc, hop, en avant. Alors Chicart. Jeux yep, voilà. Ah mais il y a déjà du monde. Voilà donc là c'est la galerie de ah, je sais pas où est, Tosco. Ah ça c'est vendu. Attends je vais aller voir en haut ce qu'il y a. toc Ce que j'ai pas visité depuis un moment. Bon, merci. Je suis en haut, je redescends. Hop, voilà. Voilà, je suis monté, voire en haut. Les opères et Vanduta sur Rarible, Some someone uh, on uh, Rarible, someone on uh, open sea. Ok. Ah, Celle-là, elle est vendue. Elle est solde. Ah si. C'est le premier quadro que j'ai Ah oui. Alors ce qu'on entend, c'est la petite chèvre, c'est Madine Taiwan. qui est un avatar très très spécial, qui fait beaucoup de bruit d'habitude. beaucoup de... Je sais pas comment on partage. Twitch, Zach, va, il y a Zach qui est là, donc il y a aussi un artiste d'Antibes. Ah, oui. C'est un autre artiste, s'appelle c'est un autre artiste. Mais tu n'as pas les, tous les artistes des de Central Land de ta galerie, tu n'as pas tout le monde non à toutes les artistes des de Central Land, de la galerie. On a pas tout non, non. Et l'évento era solo pour les Central Land. Alors là, on a des articles de presse. Donc Ici, c'était quand on a au musée Havre à Nice on avait inauguré un musée virtuel. Et là, on a les ventes d'œuvres virtuelles, donc 440 000 dollars. 40, 444 000 linden dollars à la foire de Strasbourg, mais c'était en 2007, donc c'était avant qu'on puisse certifier les œuvres. Mais ça fait pas beaucoup, ça fait que 1200 euros, 444 000 à l'époque. Et après ici on a le, le stand, donc où on vendait les œuvres virtuelles. En fait j'en ai vendu qu'une à 1200 euros, et la personne partait quand même avec une toile numérique qui représentait l'œuvre. Et ici, c'est les œuvres qui sont en vente sur Rarible ou sur... Euh, alors, on va montrer sur OpenSea. Voilà, là, on peut voir OpenSea. On a les oeuvres qui sont en vente. Donc, elles sont en vente à 0,25 Ethereum. Ce qui fait environ 450 euros. Il y a une chèvre. C'est pour ça qu'elle aime bien la Dolly. Parce que c'est une chèvre du futur. Oui. Et on une... a... Ah, elle a un stylo. Elle a un stylo pour écrire. Bonjour. Ah, espagnol, si. Ma padre est mallorquine. Very old. All the uh, uh, artworks in 2000, 2007. En 2007. Mandel. Et Mandel est espagnol, je crois. Mandel est un artiste. Mandel est un artiste. Et je crois qu'il est espagnol, Mandel. Et Tosco est le galeriste de Chicarte. Alors, spécialiste du NFT arts, crypto art. Est-ce que ça passe Oui, ça passe. Ouais, ça passe. Crypto. Et tu parles de crypto monnaie, donc il euh, n'y a pas de. Voilà. Ah bah oui. Oui, mais voilà. Ah. Hum, qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit Madine Taiwan, qu'est-ce Elle dit ah, qu'est-ce qu'ils elle, elle, ah, elle veut qu'on la filme. Je vais la filmer. Voilà, un film pour, pour Twitch voilà ça c'est là c'est Made in Taiwan ce qui est dommage c'est qu'au carnaval on n'a pas vu on... donc qui vend les oeuvres hop, hop, hop, hop. donc c'est Tosco qui m'a conseillé pour tout ce qui est NFT c'est le spécialiste du NFT et pour ceux qui viennent d'arriver là la galerie en haut on peut y aller par le téléport voilà, donc sur le bureau, on a tous le, les œuvres. Voilà, sur, là c'est sur OpenSea. Là, il y a une, Mandel, il y a quelqu'un qui est espagnol, là, qui est, qui est ici. Qui est euh, avec le Stian von Rhein, elle est de Düsseldorf. Voilà, c'est un spécialiste de l'éducation sur les mondes virtuels. Ici, c'est à Strasbourg en 2007. <rire> Comment on dit 2007 en anglais déjà 2007. Uh, two, two, uh, 2007 2007. Voilà. voilà. C'est la, euh, la vente solde euh, virtuelle uh wo works virtual uh, works in second life in the screen and the um, works artworks in the screen virtual artworks mm -hmm. so you were the f very much time before us before nft yes yes it's not possible uh, certification Just a certificate and the one paper, one authentication yeah. certificate. With your signature. Uh, yes, the, just one paper, the original uh, uh, virtual uh, works, uh, and one uh, not painting, but uh, tirage and uh, um, in the tell in the uh, canvas le Canvas. Oh. Ah, il y a... Ah. Silencer est de China. Hello. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se promène. Ah non, qui est en haut, dans la galerie en haut. Il y a quelqu'un. Ah oui, dans le studio, ici. Ici yes, you inside. Yes. Oui, avec ton intérieur. Oui, voilà. Attention. Ah, heureusement qu'on a <rire> des traductrices. Euh, on perdu le temps. Là, il y a une autre œuvre qui est dans la collection de Chantal Millot. Mais elle n'est jamais venue dans second Life. Et là-bas aussi, il y a tous les noms. Il n'y en reste plus qu'une qui n'a pas été vendue. Il y avait le Canas, qui est un monsieur qui s'appelait Christian Gallo, qui est décédé cette année, cette année je crois qu'il est décédé, qui était un journaliste. Après, il y a un avocat, qui est spécialisé dans le droit des marques, d'ailleurs. Stéphane Grac. Mais elle a été achetée, elle, dans Second Life. Elle a été achetée par quelqu'un du réel, qui était venu à la soirée, mais qui, lui, était dans Second Life, et qu'il l'a acheté directement ici. Ah, il y a Mandel qui est parti là-bas. Il faut que je lui dise qu'il peut monter à la galerie. Ah, Roxello. Ciao, ciao. Saluti. Non ha vu tu. Cioppele sono bellissime. Io penso che, io penso lui le vende in un attimo. Ma mm. fati, pani, voleva. Ma mm. guarda è meraviglioso. Ma voi a come avete fatto fa una foto in movimento così? No, io... io no. <ride> Questo no, forse con camerina ha fatto, non lo so. Bello, guarda, bello, bello, bello. Ma mm. ah, sì, questa è una gift in qualche Mi modo. La l'ha ricevuta, però non ci ho mai parlato, che è bello. Ciao, Wizi. Dove sta? Dove sta? eccola. Sono arrivato tardi. Ah, ecco. oh. ah stavamo vedendo Mi visto che... Miracolosamente proprio. Ah, vieni qua un attimo che ti faccio vedere una cosa, vieni un po' Senta dentro ragazzi. Vieni qua, se no ti prendo il tram Ti <ride> <Mi> devo seguire, non <ride> vedi che ti faccio vedere.